Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur la chaîne de ProGeek. Alors aujourd'hui on va parler euh, d'un problème en fait que plusieurs personnes euh, rencontrent ou ont rencontré. Pour ceux qui ont pu le résoudre, c'est très bien. C'est par rapport en fait à un blocage ou une saturation euh, au niveau de l'ordinateur, surtout pour les dernières versions de Windows, c'est à dire Windows 8, 8.1 et Windows 10 donc j'ai eu en fait un message privé des demandes pour savoir est-ce qu'on a une solution normalement euh, il y en a plein au niveau d'internet hein, mais euh, j'expose tout de même la manière que moi j'ai utilisé personnellement et qui est bien on va dire une réussite pour pouvoir régler le problème donc la manière c'est simple, c'est par rapport en fait à un algorithme qui s'appelle Superfetch en fait c'est un algorithme qui charge tout simplement et en automatiquement euh, en mémoire les informations des programmes que vous utilisez le plus couramment, afin qu'en fait tout simplement le fait de le reprendre ça prend pas autant de temps qu'une première fois. C'est un peu comme pour votre navigateur, vous ouvrez une page internet, la première fois ça prend beaucoup de temps pour charger, il y a un cache derrière qui prend en considération cette page. Et la seconde fois qu'on y accédez est bien évidemment euh, plus on va dire facile à charger que la première. Mais le problème en question, c'est que cet algorithme qui s'appelle Superfetch, il garde tout simplement stocker euh, ces données toujours sur le même emplacement. Ce qui cause d'une certaine manière une saturation au niveau de la mémoire. Et euh, ce qui cause effectivement le problème en question que vous rencontrez, c'est-à-dire que. En accédant dans la partie gestionnaire des tâches, vous avez directement le disque dur qui reste saturé à 100%. Donc, pour le faire, c'est simple et c'est en deux étapes. Donc, de toute façon, je vous donnerai également la description euh, sur la partie description. <rire> donc, voilà. Alors, donc pour commencer, on va partir sur exécuter en faisant clic droit sur le bouton démarrer. Donc, on va aller sur service.msc donc service.msc on y accède on autorise donc ça nous donne directement la page des services donc cette page normalement elle est par défaut on va dire par ordre alphabétique euh, au pire des cas si vous, euh, si vous trouvez le tout mélangé il suffit de cliquer sur non et ça le mettra directement par ordre alphabétique pourquoi tout simplement pour aller directement sur la partie S et en charge superfetch donc voilà il est là pour l'instant moi personnellement je l'ai désactivé puisqu'il m'a causé euh, trop de problèmes donc il suffit de cliquer bouton droit dessus propriété et dans la partie type de démarrage vous trouvez automatique ou manuel peu importe vous désactivez dans la partie état du service euh, voilà donc vous aurez démarré vous arrêtez vous appliquez et vous faites OK. Donc voilà. Donc cette première partie. Bonne chose de faite comme on dit. Alors la deuxième partie toujours sur exécuter. Et on va aller sur la base de registre. Hein, en faisant Reg regedit. Reg Edit. On y accède. Toujours on autorise. Si ça vous le demande. Donc vous serez sur ce point là. Donc soit avec quelque chose ouvert ou pas. Donc on va faire comme ça. Comme si c'est en fait fermé. Il suffit d'aller sur hk local machine, après sur la partie système, toujours ouvrir l'arborescence avec le, le petit triangle qui est à côté, après il faut aller sur current Control 7, le second, après sur ctrl, et on descend un petit peu, dans la partie S toujours, et on cherche... Session Manager normalement, et voilà je suis dessus. En accédant sur celle-ci, on va aller sur Memory Management. Donc du moment que vous êtes sur Memory Management, vous partez sur Perfect Paramètres, et ce qui nous intéresse ce sont ces deux-là. Donc il suffit tout simplement de cliquer dessus. Vous aurez normalement qu'ils sont activés sur 3. Donc on met à la place du 3 0, on appuie. On descend au deuxième également. On met 0 à la place du 3 et on appuie. On ferme le tout, on redémarre. Et c'est tout bon. Vous n'aurez plus aucun problème. Enfin j'espère. Donc euh, normalement... Euh, par expérience, vous n'aurez aucun souci. Au pire des cas, si vous rencontrez toujours des problèmes, un petit dernier, c'est euh, un petit euh, une petite recherche on va dire avec anti-malware, Bit. Euh, donc, euh, pour vérifier s'il n'y a pas des malwares au niveau de l'ordinateur qui peuvent également empêcher le bon fonctionnement de votre ordinateur. Je pense avoir tout dit concernant ce sujet. Euh, si vous avez toujours des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Euh, sur euh, la partie commentaires et euh, n'hésitez surtout pas non plus de donner votre avis concernant la chaîne et les vidéos que je vous présente. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien.